What's up, gens d'éternel, j'espère que vous êtes tous, mais vous m'avez lancé pour une vidéo abonnée de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On est sur Noria la nouvelle version qui va sortir très très très bientôt. Et aujourd'hui, les amis, j'ai la chance de faire une vidéo de présentation. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de présentation sur des serveurs factions, et comme vous savez, il y a le faction qui m'intéresse encore un peu. Donc, je vais vous présenter le serveur Menoria que je compte jouer. Euh, je vais peut-être faire des lives, des trucs comme ça, on verra ce qu'on fait. Euh, mais en gros, aujourd'hui je fais la vidéo de présentation Et euh, cette semaine je, pourrais, je posterai une vidéo où je mettrai le trailer en, en début Je pense qu'on va faire une vidéo où on va parler un peu de k et tout Vu il y en a beaucoup d'entre vous qui me posent plein de questions à propos de ça Donc je, vous parle, je répondrai à toutes vos questions et toutes vos conneries sur k dans cette vidéo Qui arrivera cette semaine et il y aura aussi trailer de Menoria en début de vidéo Donc aujourd'hui les amis on va parler des trucs qui m'intéressent sur le serveur Comme vous savez Menoria je crois que c'est la cinquième version si je ne me trompe pas Ça fait vraiment longtemps que le serveur existe On sait tous de base c'est quoi les minerais, les trucs comme ça en fait, je ne m'en souviens plus sur le coup vite fait comme ça. Laissez-moi regarder. Mais en gros, on a le titane, l'exonique, l'ombre, minorium qui est le meilleur minerai comme d'habitude. Donc en gros, aujourd'hui, je vais vous présenter les trucs que moi, je trouve le plus intéressant dans cette version. Il faut savoir que la version a quand même énormément de trucs à savoir. Si vous voulez vraiment tout savoir, je vais vous mettre le lien de la description de la présentation de 30 minutes de un des administrateurs qui l'a fait sur sa chaîne YouTube. Donc 30 minutes, vous allez tout, tout, tout savoir sur le serveur. Donc on va commencer. Lorsque vous vous connectez au serveur, vous allez avoir une petite... Un petit truc à faire, donc vous allez avoir ce menu qui va ouvrir. Donc vous allez devoir choisir votre empire, les amis. Donc soit vous choisissez l'empire romain, égyptien ou cartage. Voilà, ok, vous avez compris. Donc euh, si vous êtes un joueur qui préfère faire plus un peu de commerce, comme vous pouvez voir les, les trucs de chaque côté, là, en dessous de chacune des catégories, vous pouvez voir qu'est-ce que vous avez en plus. Donc 10% de doubler ses loot dans les cartages. Donc c'est un monde qu'on va visiter un peu après. Intégrer avec l'option de revendre du marchand. Débloquer le titre carta, aucun taxe pour moins de 100 000$, chance de doubler ses minerais, hommes supplémentaires, loot supplémentaires sur les dates et les oliviers qui sont des nouveaux buissons. Ensuite le Farmer, il a 5% plus de dégâts dans l'Egypte, débloque le kit égyptien, hommes supplémentaires, débloque l'artisanat égyptien, impossible de tenir des, pro des projets protection sur les enchantements, chance de doubler ses loot de mobs, chance d'une réparation à l'enclume, soit gratuite. Combat, moins de 2% de dégâts, power minimum à 12, niveau 1, homme supplémentaire, tuer un joueur apporte un point supplémentaire, voir durabilité de l'armure d'un ennemi, plutôt intéressant ça. Tuer un joueur lui enlève 5 de power, damn, ça ça fait mal, plus de dégâts infligés aux boss. Donc il euh, y aura des boss dans le serveur, vous allez voir tout ça plus tard. Euh, moi je vais choisir euh, égyptien, tiens, donc euh, on va choisir égyptien, euh, là maintenant... En étant égyptien, euh, j'ai accès à certains autres trucs aussi qui est cool, euh, on va pouvoir en discuter et avoir ça plus tard. Mais pour commencer, on va directement regarder ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est le côté compétitif du serveur. Donc, il faut savoir que euh, sur Menoria, il y a un classement PVP, euh, un classement genre euh, faction, mais qui, comporte, qui se comporte avec plusieurs trucs. Donc, premièrement, avec les events. Donc, comme vous allez pouvoir voir ici, ça, c'est la warzone. Donc, vous allez devoir utiliser le, le, le golem que j'ai utilisé au spawn et vous allez devoir sauter ici et vous allez être en warzone. Lorsque vous allez faire un kill, posséder de l'argent et bref, tout ce que vous faites en général sur la, sur la faction vous allez obtenir des points de faction. Donc, lorsque vous faites un kill d'un joueurs et des trucs comme ça. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez pas vous boost avec les kills de nos stuff Quand vous êtes nos stuffs, ça compte pas. Mais euh, au bout d'un moment, un, après, un quand vous allez avoir un certain nombre de temps, je crois que c'est à chaque mois, il y a les 10 meilleures factions, si je ne me trompe pas, ou les huit premières factions font un tournoi entre elles. Donc par exemple, je vous donne un exemple un peu con, mais c'est du 10-10, mettons, la, la meilleure faction contre la huitième faction font du 10-10, la, la faction gagnante monte dans le truc et tout, et les joueurs qui participent pas au tournoi, ou les factions qui participent pas au tournoi peuvent quand même parier comme des paris sportifs sur les équipes qui pensent qu'il va gagner, et euh, en gros, à la fin du mois, il y a des y a, y a des, euh, y a des récompenses pour la faction qui gagne, quoi un peu comme un grade champion ou un truc comme ça, avec des des... des euh, des items exclusifs qui sont euh, disponibles que durant le temps que tu es euh, la faction, la meilleure faction du, euh, du monde. Donc voilà, ensuite euh, je vais parler des petits événements PVP qui m'ont montré. Donc, euh, à part euh, le tournoi que je viens de parler, il y a quand même aussi des événements euh, Arena qui sont des tournois euh, 1v1, 2, 1v1, 2v1 et tout. Et quand vous gagnez bien sûr dans ces tournois là, vous avez des points de faction pour votre faction et ainsi de suite. Donc, même si vous faites du 3v3, ou du, so, du 1v1 ou que vous êtes solo, vous n'avez pas d'amis, vous pouvez quand même gagner des points de faction. Donc ça c'est plutôt cool. Il y a aussi euh, l'event bombe, Qui vous donne des points de faction, j'imagine. Mais ça, c'est un nouvel event sur le serveur que je trouvais plutôt intéressant. Ça me fait beaucoup penser à CSGO. Donc en gros, il y a une bombe qui va apparaître ici dans les 1 des 4 euh, trucs autour. Vous devez trouver la bombe. Vous devez la taper. Je crois que c'est comme un peu un totem ou un truc comme ça. Vous la tapez avec votre épée. Et euh, vous devez la désamorcer et venir la amorcer dans le truc ici. Et lorsque vous la faites vous l'amorcez, vous devez la protéger. Et vous devez la. Euh, vous devez empêcher les autres factions de, le, de capturer la bombe et tout. Et puis bref, voilà. Quand la bombe, elle explose, euh, la faction qui a fait exploser la bombe euh, remporte euh, des récompenses et des points de faction aussi. Et aussi, euh, si vous êtes autour de, de l'explosion, vous perdez de la vie. Je crois que c'est 5 heures et on m'a dit... Euh, donc quand même ça fait quand même pas mal de dégâts Donc faut pas rester proche quand un coup de la bombe explose Je trouvais ça plutôt intéressant ça m'a fait beaucoup penser à CSGO ou Valorant Les jeux que je joue en ce moment euh, énormément c'est Valorant mais euh, voilà quoi En gros ça m'a fait penser Je me suis dit pourquoi pas vous présenter ce petit event là euh, Aussi il y a un autre event qui est plutôt cool euh, Je sais pas si j'ai foutu un Home euh, Je sais pas je pense pas que j'ai foutu un Home mais il y a un gros euh, dans l'Egypte donc euh, c'est un des mondes qu'on va voir plus tard. Mais dans l'Égypte, il y a un des endroits. Euh, dans l'Égypte, vous avez un event qui s'appelle le Marathon. Et en gros, vous avez un parcours. Donc euh, toutes les factions peuvent choisir un désignateur pour eux. Donc par exemple, moi je suis dans une faction, je décide de choisir Robert 2019 pour pouvoir euh, PVP, participer à l'event. Robert va devoir faire un parcours euh, avec des checkpoints et tout ça. Et pendant ce temps-là, moi et ma faction, nous allons devoir protéger Robert jusqu'à la fin de l'event pour pas qu'il soit focus et qu'il meure. Lorsque le Robert meurt, ma faction est éliminée et la dernière faction qui est en vie avec le, les joueurs sont... Euh, joueur désigné en vie pourra remporter l'event, donc des points de faction et tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Je trouvais ça vraiment cool comme, euh, comme event. Juste plus, euh, je pensais que j'avais mis un home, mais il faut croire que j'ai complètement oublié euh, de foutre un home. Euh, donc, euh, ouais, un rape. Euh, c'est un peu triste tout ça. Ensuite... Euh, là, on a parlé de l'Egypte, donc là, je suis dans l'Egypte, donc je vais en parler vite fait, mais en gros, dans l'Egypte, les amis, vous avez du PVP et du PVE, donc là, je suis dans le spawn de l'Egypte, donc lorsque je sortirai du spawn, je sais pas si vous l'avez sorti, mais bon, dans tous les cas, lorsque vous sortez de, du spawn, il y, a du, euh, il y a des donjons où -ce que vous pouvez obtenir des items légendaires, comme les items que j'ai sur moi, donc la couronne de base, la couronne haute, la crosse et d'autres items que vous allez pouvoir obtenir dans d'autres donjons, des autres... Euh... Truc, on va y revenir un peu plus tard, mais vous pouvez obtenir dans les donjons euh, des items spéciales. Vous pouvez aussi, euh, dans ce monde ici, obtenir tout ce qui est des items qui s'obtiennent dans l'end de base. Donc, comme vous savez, sur euh, Menoria, et, euh, le Nether et l'end sont désactivés. Donc, l'Egypte remplace l'end. Donc, vous avez des Underman qui spawn, euh, des trucs comme ça, des Creepers, j'imagine. des Et tous les items et les trucs que vous pouvez retrouver dans l'end sont retrouvables sur cette île de l'Egypte. Ensuite. Lorsque vous parlez au Pharaon, comme vous voyez, il y a plusieurs PNJ qui sont cachés sur l'île, ils vous proposent une 20% de réduction des dégâts quand vous êtes sur l'île, ça vous coûte de l'argent, donc vous venez d'acheter la réduction Donc pendant une heure, je vais, pas prendre... Moi, je vais prendre 20% moins de dégâts face aux mobs, et euh, je crois que c'est aussi face aux joueurs, je ne suis pas 100%, j'aurais dû demander ça par exemple, mais en gros dans l'Egypte, il y a plein de trucs que vous pouvez faire. Plein d'événements que vous pouvez euh, accéder et euh, vous amuser avec. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, donc par exemple, exemple, disons que je viens de faire l'event et j'ai récupéré euh, tous ces items-là. Avec ces items-là, les gars, on peut aller dans un endroit qui s'appelle... Euh... C'est quoi déjà son nom euh, Bat, je crois. Euh, non, c'est Ombat. Je me souviens plus. J'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, euh, le batelier. Ok. Vous, euh, vous pouvez euh, aller dans ce monde-là. Ah non ça c'est le cartage oh, oh, oh, oh, Ça je vous en parler après c'est encore plus cool les gars Attendez deux petites secondes euh, Château ça je n'ai venais pas parler c'est un autre event qu'on va parler jusqu'après euh, M.E. c'est quoi le home M.E. -E. oh merde Oh merde les gars euh, M.E. ok ça c'est bon ça on va en parler aussi après Mais bon ah oh, je suis perdu j'ai oublié c'est quoi le on Attendez je retrouve et je reviens Ok les copains Ah j'ai trouvé les amis. Donc, je vais. Euh, attendez, je vais juste tuer des mobs là, ici, vite fait. Parce que je suis un pro. Voilà, j'ai tué un mob. J'en ai tué un deuxième. Je suis tellement un joueur pro. Il y a des mobs custom. Il y a plein de trucs stylés sur le serveur. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Donc, j'ai trouvé le PNJ. Il faut trouver le PNJ. Et il va vous donner la lame maudite. Donc, vous avez besoin des trois items que je vous ai présentés. La lame maudite est intéressante. Parce que lorsque vous tuez des mobs ou que vous tuez des joueurs, plutôt, euh, vous avez des âmes. Et lorsque vous avez des âmes, vous pouvez ouvrir l'enfer avec les autres joueurs du serveur. Donc, euh, je crois que c'est ça ici. Euh, oh putain, j'ai vraiment euh, oublié. C'était quoi le joueur Minecraft les gars, euh, en faction en, en fer, lorsque vous allez ici, vous allez trouver le passeur euh, et le passeur va ouvrir le portail comme vous voyez pour l'aide pour tout le monde. Donc, tout le serveur doit contribuer. Donc, par exemple, comme lorsqu'on clique ici, vous avez l'épée maudite. Voilà la lame maudite. Vous cliquez ici et voyez, il y a 3 443 sur 5000 de dames. Donc, on doit donner nos âmes. Donc, là, vous voyez, notre lame elle a aucune âme. mais si on aurait des lames, ça rajoute des âmes euh, au truc. Et quand il y a 5000, tout le monde ouvre, ça l'ouvre l'enfer pour tout le monde. Et vous avez accès à cette... Euh, oups. Ombre, enfer 2. deux, faut vraiment que j'apprenne, les gars. Hein, vraiment, désolé. Vous avez accès à l'enfer. Où ce que vous voilà. Dans l'enfer, vous avez du PVE. Vous avez tous les items de, pour euh, drop sur les potions. Euh, les trucs que vous pouvez obtenir dans les potions. Et euh, des donjons aussi avec des items euh, légendaires. Qui vous donnent accès à des items... Euh, des, des, des items qui vous donnent accès à des items légendaires, comme j'ai fait avec, avec, comme vous avez vu avec les items avant. J'avais trois items euh, légendaires que j'avais obtenus dans un donjon. Et bien, la même chose dans ce monde là, vous avez des donjons, vous obtenez des items pour obtenir des items encore plus légendaires, ainsi de suite. Donc, c'est plutôt intéressant. Et euh, comme j'ai dit, ça, ça remplace un peu le nether aussi. Vous avez tous les items du nether, si je me souviens bien. Vous avez aussi euh, pas de PVP dans cette end là, c'est que du PVE, de, que, que, que contre des boss, des mobs et tout. Euh, donc voilà, il y aura aussi des nouveaux, des, nouveaux, euh, des nouveaux items à récupérer dans ce. en tuant les boss et tous ces trucs-là. Donc, ça c'est plutôt cool à, à explorer cette nouvelle end. Euh, end eh, eh, nouveau monde, voilà! Putain, j'ai de la difficulté aujourd'hui. Et euh, pour terminer, on a le Kata. Donc, comme je vous ai montré, à battre en gros euh, tous les jours, vous avez vous allez devoir avoir besoin d'un ticket d'embarquement plutôt. Et tous les jours, vous devez euh, accès une fois par jour. Donc, pour aller au Carthage. Et quand vous allez au Carthage, et eh bien voilà, vous nous y sommes. Et ce monde-ci est plutôt intéressant parce que vous avez des marchands qui vous vendent des items. Donc, comme on va voir ici, ce marchand-là, il nous échange euh, l'œil de vision pour 16 000 balles, euh, des fragments, euh, des trucs comme ça. Quoi. Donc, euh, permet d'acheter certains items avec les, tous les 24 heures. Donc, on va faire ça, euh, vous avez, ah, merde, on va sélectionner tout, euh, attends, on peut choisir ça, on va choisir ça, vous devez, ah, je suis pas cartigioni, il ouais. fallait que je choisisse la classe, quand j'ai choisi ma classe au début, les gars, il fallait que je choisisse cette classe-là pour avoir accès aux marchand ah, rip, rip, rip, Bah ben, moi j'ai pris Farmer, mais bon, vous allez pouvoir quand même reset votre classe, les amis, bien sûr, comme vous avez vu tout à l'heure, je les reset avec la commande, euh... c'est comment déjà, empire reset, empire confirme. Euh, vous faites cette confirme, ça coûte 30 000 dollars, comme vous pouvez le voir, et vous pouvez voilà, comme si je choisis celui-ci ici. Carte joie, maintenant bah, je peux accéder au marchand en passant de niveau et ainsi de suite. Il y a plusieurs niveaux, ils m'ont dit qu'il y avait 5-6 niveaux, donc c'est plutôt cool. Voilà, j'ai acheté, maintenant j'ai un œil, et là si je fais contrôle, je peux voir l'œil de vision qui vous permet d'ouvrir un coffre pendant 10 secondes. Donc là je pourrais ouvrir les coffres dans une base pour savoir si c'est la bonne base à piller, à piller plutôt. Et puis voilà, ici aussi c'est du PVE, et euh, dans, le, euh, dans cette map là, euh, il y a aussi des, euh, des nouveaux mobs qui vous donnent accès à des nouveaux items. Donc je sais pas, je crois que c'est ici qu'on m'avait montré. Euh, ici, il y a du, PVP, euh, du PvE et vous avez les nouveaux mobs. Et les nouveaux mobs peuvent vous dropper des graines d'olivier, des graines de nouveaux buissons. C'est l'olivier, c'est les nouveaux buissons. Et il y a plusieurs trucs à explorer, comme vous allez voir. Quand vous allez vous, pr euh, vous promener, vous allez avoir des PNJ et des trucs comme ça. Je sais que j'explique pas nécessairement euh, super en détail euh, les, nouvelles, les nouveaux mondes. Mais en gros, pour récapituler l'Egypte, euh, c'est un monde qui est plus pour euh, les items de l'end. Je, si je ne me trompe pas, tout ce qui est euh, les perles, les trucs, la gunpowder powder et les trucs comme ça sont trouvables dans l'Egypte. Ensuite, si je ne me trompe pas, je crois que l'enfer, le, c'est tout ce qui est euh, nether. Et le kata, ici, c'est tous les nouveaux items. Donc, les nouveaux items, des nouvelles graines d'olivier euh, et les graines de dattes de euh, Si je me trompe pas. Donc, voilà. Je ne je suis pas 100% sûr, mais je pense que c'est ça. Ensuite, on a. Euh, des trucs de, de raid. Donc il y a un nouveau item et un nouvel item que je trouvais plutôt intéressant que j'avais envie de vous présenter. Je vais revenir ensuite à vous présenter le, le castle parce que ça c'est encore plus cool. J'ai oublié mais c'est une bonne événement. Donc lorsque vous voulez raid une base, vous pouvez avoir un item qui s'appelle le bélier. Comme vous voyez ici, il y en a plusieurs. Et en gros, le bélier, qu'est-ce que ça fait C'est que lorsque vous le posez dans, une, dans un club d'une faction, ça détruit les blocs autour. Par exemple, ici on va poser ça. Euh, au moins un joueur de la faction doit être connecté. Super icons Il n'y a personne de connecté. Mais en gros, vous mettez un bloc ici comme vous voyez. Moi avant j'avais posé le bloc ici et ça détruit tout autour comme vous voyez. Ça détruit tous les blocs ici autour, ça, ça, ça. Euh, mais il y a un cooldown de 20 minutes. Donc, comment ça fonctionne exactement Le bloc, il a 500 de vie. Donc, la faction qui se fait attaquer, elle reçoit un message dans le chat. Un de vos chunks de votre faction, elle se fait attaquer. La personne vient, euh, doit trouver le chunk parce que ça ne dit pas la, la coordonnée exacte du chunk. Et elle, elle doit savoir c'est quoi la base qui se fait attaquer. Ensuite, elle doit, la faction qui se fait attaquer doit détruire le bélier. Donc, le bélier, il a 500 de vie. Et à, après 20 minutes, euh, s'il si n'est pas détruit, le bélier va enlever un bloc autour comme ça. Donc, c'est pas super intéressant en vrai parce que bah, un bélier, c'est comme ça. Mais si on en met plusieurs, donc je crois qu'on peut en mettre jusqu'à 5. Il y a une limite de 5 par aide comme, euh, comme vous voyez, il faut le placer sur l'obsidienne. Mais là, ça te casserait tous les blocs autour ici. Donc là, ce serait pas la meilleure façon de le faire en vrai. Il y a sûrement des techniques qu va pour, que les gens vont pouvoir développer pour péter mieux correctement. Là, il aurait fallu que je mette le deuxième ici, le troisième ici, c'est pour passer sur 5 couches par exemple d'obsidienne, il faudrait que j'en mette 5 quoi et puis je peux passer, voilà, à travers la base et avoir toute la base. Ensuite bon, il y a des specs de pillage, des œufs d'écriture et tout ça, vous savez comment ça fonctionne, je ne vais pas vous présenter tout ça. Donc ça c'est un truc que je trouve intéressant. Et aussi, un autre truc que je trouvais intéressant, c'était euh, le système de Dark punch. Vous savez, le truc le plus chiant sur tous les putains de serveurs, les gars, c'est les arc punch. Tout le monde essaie de te punch dans le AP, dans des traps, et puis j'en avais ras le cul. Et eux, sur ce serveur-là, qu'est-ce qu'ils ont fait C'est que c'est plutôt intéressant. Vous pouvez euh, aller à obtenir un arc punch d'une seule façon. Donc, vous devez avoir un arc en menorium, comme vous pouvez voir. Donc, on va s'en prendre un. Euh, on va aller dans les items menorium, euh, plutôt. Item, ici, en arc en menorium. Et on a besoin de 20 000 balles. Donc, comme vous allez voir, euh, on a un arc comme ça. On clique ici. Donc, plus 20 000 balles. Et on a un arc punch. C'est la seule façon. La seule seule, seule façon d'obtenir un arc punch. Donc, à chaque fois que vous allez perdre votre arc ou quoi, vous allez devoir en, recréer, en repayer un à lui. Et le ménorium, il faut quand même se dire c'est pas l'arc le plus facile à trouver. Parce que le ménorium est quand même assez dur à trouver. Donc, voilà. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé J'ai entendu des trucs comme quoi j'ai récupéré des items. Oh là là, ça pristoche. Le totem vient d'être annulé. Donc voilà, ensuite il y a euh, les, les, les, les parchemins. Donc comment ça fonctionne les parchemins, les amis, vous pouvez trouver le marchand noir dans le cartage ou tu vas ou euh, si vous trouvez le PNJ qui s'appelle Scrib, euh, Scrib. je crois qu'il s'appelle. Voilà, Scrib. Vous lui donnez 9 euh, fragments de parchemins. Comme vous pouvez voir, ça c'est des fragments de parchemin. Si vous en avez 9, il vous en donne un au hasard. Et euh, sinon ça vous. Ça vous donne un parchemin comme ça. Disons qu'il nous a donné celui-là. Et là, voilà, on vient d'apprendre la compétence de craft de la Paxel. Et maintenant, avec l'aide de cette table de craft-là, la table d'Anubis, on peut maintenant crafter euh, la Paxel en. Euh, la Paxel quoi. Donc, c'est un peu comme des blueprints sur euh, K-Faction ou sur d'autres serveurs qui sont populaires en ce moment. Mais vous, pouvez, vous devez devoir trouver script pour euh, ça ou sinon trouver le marchand. Euh, le PNJ Marchand Noir dans le cartage, donc le monde qu'on était juste avant. Mais comme je vous ai dit, le cartage, vous pouvez y aller seulement une fois par jour. Donc, il faut faire attention quand on veut y aller et tout. Euh, ensuite, home euh, ME. Donc, ça ici, on a le truc euh, le plus euh, aussi pour les objectifs de faction et tout, les capacités et les trucs comme ça pour votre arbre... Euh, voilà quoi vous allez ici vous allez voir donc euh, tous les jours vous avez des objectifs donc pour les joueurs vous avez des objectifs de joueurs donc quand vous craftez certains items euh, lorsque vous euh, minez lorsque vous faites euh, des events divers des lanceurs de perles bon des prénoms de conneries comme ça euh, du farming et des événements sur le serveur et aussi la compétition donc ça c'est ce que je vous ai parlé donc euh, les events qu'on a parlé juste avant lorsque vous faites ça les amis vous débloquez des points de compétences avec les points de compétences vous pouvez améliorer vos plusieurs euh, catégories donc on peut voir ici on peut améliorer le mineur chanceux on peut améliorer le kit supplémentaire L'homme supplémentaire, l'agriculteur pro Ainsi que ainsi de suite mes chers amis Ensuite euh, On a aussi des événements euh, pour la faction Donc des, des défis pour des objectifs de factions Donc par exemple la compétition euh, voilà, montrer à vos ennemis qui est le plus fort Faire 50 kills Donc les membres de faction font 50 kills Vous gagnez, voilà Il y a aussi le battle pass qui est intéressant Parce que le battle pass vous pouvez faire les compétitions à l'infini Donc par exemple la compétition euh, casser 5000 blocs ben, à chaque fois que vous avez cassé 5000 blocs Si vous l'activez vous allez avoir 100 XP à chaque fois Donc ça c'est plutôt intéressant Donc euh, voilà c'est cool je trouve euh, on va parler de l'économie ap après marchand ambulant c'est quoi ah bah c'est le shop comme d'hab quoi vous avez tous les blocs que vous avez besoin la déportation aléatoire ça, vous connaissez tous et le courtier donc ça c'est plutôt intéressant c'est comme l'économie sur la plupart des serveurs maintenant la plupart des serveurs sont assez euh, populaires sur ce côté-là ils mettent une bourse maintenant donc les items qui se vendent le moins vont être ceux qui valent le plus et les items qui se vendent le plus vont être ceux qui valent le moins donc voilà je pense que vous savez mais ça je trouve ça plutôt intéressant et aussi le fait que vous pouvez trader vos PB en jeu donc mais il y a une limite donc vous pouvez seulement trader euh, 1500 euh, PB par jour je crois ou je sais plus exactement le cooldown, mais euh, vous avez une moyenne de vendre de 1500 pb pour pas en abuser non plus. Vous avez des catégories pour trouver les items plus facilement et je trouve vraiment ça propre. Comme vous savez, de toute façon, mes amis, mais Noria elle a plus longtemps. C'est un serveur qui est là pour durer. Il prévoit faire des updates tous les, euh, les deux semaines. Et puis, euh, honnêtement, euh, franchement, je suis plutôt euh, satisfait de m'avoir euh, associé avec eux pour faire cette présentation aujourd'hui. Euh, même si j'ai pas tout, tout tout, présenté le serveur euh, exactement euh, dans son intégralité, je compte faire des vidéos peut-être sur le serveur, dépendamment de comment vous vous réagissez à cette vidéo, si vous, ça vous intéresse ou pas. Euh, et puis si vous avez vraiment envie de tout savoir, de toute façon, lorsque vous allez spawn, les amis, vous avez le wiki ici, vous cliquez dessus. Et à chaque fois, il y a des items qui se défilent, comme vous voyez le, le CEP, les PNJ, les différents, euh, et leur cartage. Ça explique le cartage et tout ça, comme on peut voir ici, c'était... Euh Ouais, voilà, quoi. vous avez tous les trucs en cliquant, vous pouvez tout voir et tout savoir sur le serveur, vous avez un wiki, sinon il y a un Google Doc aussi avec toutes les informations. Bref, je mettrai toutes les informations qui sont en description, ça me ferait extrêmement plaisir que vous rejoigniez le serveur le 17 avril, euh, lorsque il sera ouvert, et euh, que vous venez me dire coucou si je suis en live sur Twitch, ou peu importe si je ne suis pas en live, mais venez quand même jeter un coup d'œil sur le serveur, et puis on se retrouve très bientôt les amis, merci à tous d'avoir euh, été là. Et puis, euh, merci à Ménoria d'avoir sponsorisé cette vidéo-là. J'espère que la vidéo va vous, vous a fait plaisir et que vous avez un peu, euh, ça vous a un peu donné le goût de jouer. Il y a vraiment énormément de trucs. Je n'ai pas vraiment pu tout présenter comme je vous ai dit. Mais vraiment, le serveur en vaut la peine. Pour que je le présente, il faut vraiment qu'il en vaut la peine. Parce que je ne présente pas n'importe quel serveur aussi. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. J'ai sûrement oublié des choses, les amis. Je suis désolé si c'est le cas. Euh, je voulais vous présenter le castle. Mais bon, vas-y, on va terminer avec le castle parce que j'ai trouvé ça vraiment cool. Euh, c'est quoi le nom que je l'avais appelé euh, Château. Donc en gros... Un des événements que moi, je trouve qui est plutôt intéressant, c'est qu'en gros, que vous soyez une grosse faction, vous avez un, un event ici pour vous. Mais si vous avez un joueur aussi solo, vous avez un event aussi pour vous. Donc par exemple, euh, partout autour ici, il va y avoir des coffres, des loots, des trucs partout dans le château, il va y avoir des loots. Que les joueurs solo vont pouvoir récupérer. Et la meilleure faction. Donc la, la, la faction du serveur va pouvoir contrôler le château. Donc le top du château. Et après avoir contrôlé le château pendant 20 minutes. La, je pense que l'event dure 20 minutes. Et la, la faction qui contrôle le top du château. Donc le dessus du château. Ou le contrôle le château complètement. C'est celle qui euh, remporte l'event. Et elle, euh, elle remporte des loot... Euh, Intéressant, faut savoir que dans ce château là les amis il y a des jumps, il y a des parcours, il y a plein de trucs à faire les gars Il euh, y a des trucs qui vont vous embêter pour euh, monter dans ce château et pouvoir contrôler le château Donc c'est pour ça que je trouvais que c'est un event intéressant parce que même moi qui n'ai pas très bon pvp J'ai quand même des chances d'aller trouver des loot, sache coffres euh, intéressants autour du château Même si c'est juste en, en me cachant, en évitant les joueurs et tout Ou si j'ai envie de me fight quoi, je peux aussi le faire donc c'est plutôt intéressant Et puis voilà, donc je vais vous laisser là dessus les, les gens, n'oubliez pas de regarder toutes les informations sont dans la description pour le serveur comme j'ai dit ça l'ouvre le 17 j'ai pas je sais pas exactement l'heure mais inquiétez vous pas ça sera le premier lien dans la description et la première truc dans la description et puis merci encore à menoria merci à vous d'avoir regardé la vidéo je vous aime c'est icons ciao ciao